Voilà, salut. On fera toujours des intros débiles. Ouais, moi un peu comme la musique du jeu. Ah, bien dans Ou Alors comme un con, je sais pas couper mon micro. Voilà. Moi je t'entends pas, c'est pas grave. C'est cool. <rire> tu m'entends Non, non. Dans le je jeu, pas. en écho. Voilà, bah maintenant le but du jeu c'est de se retrouver de se latter la gueule. Voilà, je vous ai décrit le jeu en 30 secondes. Oui, oui, oui je monte sur les rails parce que je suis un fou de la vie. Et je meurs comme une merde, ok. <coughs> Elle roule encore. Bon, normal. Deutsche Qualität. Oh, l'erreur Oh, j'étais rien au-dessus Oh Putain, non, oh, si, le con. ça va être beaucoup trop vite pour moi, quoi. Voilà, je me suis fait slasher. Je me suis... t'ai fait slasher <rire> Merde <rire> Exactement au même endroit. <rire> wow, rien à foutre, je prends euh, un point. Tu vas où, toi Dans un rien coin. Rien à foutre de la police. <rire> je me crache. <rire> Ce con, yeah. oh oui. oui, oui, oui, oui, tiens dans ta gueule. Dans ta... Oh en plus, la photo elle est épique. Dommage, t'es comme un con. Tu veux mon doigt? Oui, putain, j'ai perdu. Ouais, mais je t'ai fait un take down. Ah, merde. Toute. Eh. Et... un take C'était le duel à la limite, hein, quand même, le truc. <rire> C'est de tout, fin, quoi. 17, 16, 15, 14, putain. 13, 12, <rire> je vais arriver, je vais 13, arriver, je 10, dit. 9, 8, 7, 6, 5, non, 4, non, non, oui! Oh, putain. Yes. Ah, dommage. Ah, euh, hello, uh, Steam, Hammer. Uh, <rire> C'est parti pour les accents anglais. Hello, my uh, name is GPL. My name is Andy. Uh, and, uh, uh, can you hear me? And. And. And very good English. <rire> and uh, very good English. to Ah, j'ai du. Ouh. « Hello, Hummer... Euh, »« euh, Hello, euh, my name, Hammer, name is GPM, mec, euh. and my friend, his name is Du 32. Yes, he's a shit ah, il, solo. »« il arrache kit. »« <rire> Putain, c'est quoi ces mecs ?»« Yes, he's a... »« Hello ?» Bon, ok, je Michael ma gueule parce que c'est... »« Putain, on est beaucoup de monde, là. Je vais, ma connexion, elle va cracher, là. »« Sachant que c'est moi qui host. »« Elle va cracher un peu comme GPM. »« Oh, GPM. » Oh Oh J'ai fait un techno euh, Genre Georges, j'ai qu'à la... Pourquoi il n'y a pas de, de photo qui s'affiche quand... Tu les vois, les photos des gens, toi Du tout. Oh Putain, il s'est fait un T'as plus d'œil T'as plus de bras On t'as schlacé C'est nous Oh Est-ce que t'es deg Allez, oh. allez Putain ah, la Allez Le bouton, il est magnifique ah, On, on s'éteint de nous-mêmes Quoi, qu'est-ce qu'il y a à la police Qu'est-ce qu'il y a à la police Qu'est-ce que vous voulez là J'en ai rien à foutre moi. Moi j'ai voté Le Pen. Un Je prends fait. pas les cacahuètes. Allez, 3, 2, 1, c'est foutu, je me crache! Voilà. Oh, la photo magnifique! Du grand art! Ces pilotes -là sont à surveiller. Tu vas laisser ce gars te battre? GPM chaud, tu... ces pilotes-là sont à surveiller, il y a marqué tu l'as battu 6 fois. Donc, non, ils sont pas à surveiller, c'est l'ai <rire> battu 6 fois, mec. Yes! Le mec, il... Le mec il clignote. C'est qui? C'est rigolo. Mon GPM, tu me suis? Non. OOOOOOOH! Droit. J'ai vais défoncé un, un panneau marqué Slow dessus. <rire> slow? please! Slow! Please take a look. <rire> Please take a look. Please understand. Ah mais c'est que j'ai pmchouant on le dirait pas comme ça, mais il nous chlasse là. Ouais. Salut. Ouais. C'est moi tu t'es tp là. Oh merde Oh la petite merde On a déjà, on a oui. déjà fait, on a déjà fait en plus cette, cette on l'a déjà fait. Ah cette... mais je me gratte encore le nez, merde. Ah, non, bon. Tu te grattes encore le nez. <rire> Il se gratte <rire> le nez dans les trucs, <rire> tu sais. Putain, mais je me prends le moindre véhicule utilitaire, quoi Non mais c'est le 80... C'est le 80. <rire> Michel, conducteur de véhicule <rire> utilitaire. On a marre de se prendre des connards qui savent pas conduire. Fuck oh yeah. ouais Hello, euh, new guy oh, Putain, c'était un véhicule utilitaire de 3ème Vas-y, après on fait le mode track. C'est quoi Annule le défi. Voilà. Partie free burn, track. Allez, inflige un take-down au pilote. Le pilote traqué sera. Ouais, GPM, mais non putain, non vos gueules. Allez. <rire> oh, Comme par hasard. C'est qui qui se fait slasher C'est moi. <rire> putain, je crois que je me fais slasher quoi. Oh, c'est pas vrai. Allez, non, mais réussir, hein. non, mais je vais réussir. Il va réussir. Mais le je vais réussir. Parler. Oh. MERDE MAIS MERDE Le pilote sera gratté, sur c'est moi. c'est moi. C'est... C'est toi Vous <rire> <rire> Vous <rire> C'est vous <rire> On vous aime pas <rire> On vous renie de la société Free burn avec 32 c'est... <rire> relax avec Gilles <rire> Ça me fait trop penser bon à ça. Passe en mode, relax La Malou La et et et et et Malou. et dit Malou